On a décidé de créer une gazette activiste autogérée à Toulouse. C'est un format à 3, pliant 8, noir et blanc, où dedans on trouve un agenda, euh, des dépêches et des articles de fond. Et ça sort tous les mois. L'idée, c'est pas de faire du journalisme, mais c'est de donner un support. Euh, aux copains qui font des initiatives, qui sont dans l'initiative, qui sont dans l'action, soit dans le logement pour favoriser le logement, soit pour euh, l'écologie, soit pour la cause animale, euh, pour euh, la biodiversité, euh, contre les projets inutiles. Ils nous envoient leur contenu et nous, notre boulot, c'est de les mettre en forme, d'appeler des illustrateurs euh, pour euh, donner euh, un peu de, de forme à tout ça. Et, et voilà, et du coup on, on le publie sur le web. C'est que déjà on connaît Bug. Ça on est assez content là-dessus. C'est que Bug maintenant c'est connu. Quand on parle de ah oui je l'ai vu, ah, j'en ai entendu parler, j'ai reçu un mail, j'ai vu sur Facebook. Enfin, y a... on, connaît, on connaît le, le Bug. Euh, et la plupart des acteurs euh, du milieu militant activiste. Euh, savent qu'ils peuvent écrire dedans, donc ça c'est déjà une super réussite. On sait que ça marche, mais par contre on a très peu de, de moyens de mesurer. Par exemple j'ai encore appris hier que Mixar Miris, euh, ils en font tous les mois. Bon, ok. Euh, ah bon, ils en font Bon, va bah, génial. Euh, alors que moi, je me disais, ils font pas trop gaffe, euh, ça fait quelques fois que je leur demande un article, il n'y a pas trop de répondants. Bah non, euh, Bug les diffusé en autogestion euh, à Myris. Mais on le sait pas, on n'a pas forcément, euh, voilà. Et des fois, il y a des gens qui, qui, qui me disent, ah ouais, ouais je l'ai mon, dans mon squat, on l'a. Ah bon, ok, bah, génial, quoi, c'est... Au bout d'un an et demi, on sait que ça marche, ça a beaucoup évolué aussi. Euh, euh, dans, même dans la forme, on est passé de deux pages d'un jada à une seule page. Euh, on essaye de... Euh, moi, j'essaye de faire des connexions entre les différents médias. Enfin, moi, j'essaye. Non, on essaye de faire ça. Dire Par exemple, il y a TV Bruit. Euh, qui est une télé associative, et on, on essaye de faire passer bah, du papier à, euh, aux médias euh, images, il euh, y a aussi Canal Sud euh, qui, qui fait pas mal d'activisme et de militantisme, du coup euh, bah, on a les, les, certaines émissions dans l'agenda, eux ils nous invitent pour qu'on parle de bugs, donc il euh, y, y a aussi cette espèce de rencontre entre médias pas pareils, euh, ou médias indépendants libres, euh, qui, est, qui est assez intéressante et du coup euh, fin, voilà finalement j ai, j ai, j ai, j ai, personnellement moi j'ai rencontré pas mal de, de gens dans ce milieu là et, euh, et voilà et, et ça ça tourne quoi ça marche bien on s'entraide se, on ce que j'aimerais faire passer dans BUG c'est c'est le fait qu que l'activisme et le militantisme c'est une grande famille et que même si Certaines luttes n'ont pas, enfin, pas vocation à se, à se croiser, forcément, ou à se parler. En fait, c'est possible, juste en communiquant ensemble. Quand on voit qu'on met des squatteurs à côté de défenseurs de la cause animale, euh, souvent, ça n'a rien à voir. Ce même pas les mêmes manières de lutter, ce pas les mêmes discours, etc., les mêmes préoccupations. Et pourtant, ils se retrouvent sur le, même, sur le même agenda, les dépêchent une en dessous des autres, et du coup, ça peut intéresser. Et ce qui est intéressant, c'est... Euh, c'est ça, c'est cet aspect de, de famille, de convergence. C une con... La convergence, c'est un peu utopique, de croire qu va, que tout le monde va y avoir le grand soir et que tout le monde va se lever dans une force commune et qu'on va tous... Non, non, mais par contre, on va tous... Enfin, il y a pas mal de luttes qui vont dans un, dans un sens, dans... vers une même tangente. Même si ce n'est pas les mêmes chemins, même si ce n'est pas la même manière de faire, même s'il y en a qui sont des gros assauts, des gros collectifs qui fonctionnent avec euh, euh, des hiérarchies verticales, alors on n'aime pas les hiérarchies verticales, alors il ne faut pas parler, il y en a d'autres c'est horizontal, puis alors très horizontal, il faut que personne dépasse, il ne faut pas qu'il y ait un cheveu qui dépasse. Voilà, et donc il y a, il y a différents, différents modes de fonctionnement, mais c'est riche du coup. C'est ça que j'aime bien diffuser comme idée dans Bug, c'est qu'il y a différentes luttes, différentes manières de lutter. et et ça marche bien aussi parce qu'on est riche de tout ça, quoi. On est riche de différents buts, de diversité.